Paraphraser ce que je suis à dire. Non, tu... je ne veux pas paraphraser ça. Je dis ça, mais n'est pas intégralement. Tu ne comprends parce qu'il y a des éléments très nécessaires que je veux Il ah, y a des éléments nécessaires que tu... dont tu veux parler. Hein? Non, je dis des éléments nécessaires mais dans... Dans... dans ces éléments nécessaires, il y a des questions sur ça. Ok, ok mais, mais j'ai, j'ai, déjà répondu. Il faut corriger. Il a... non pas encore, vous n'avez pas, vous avez répondu cela ce que vous voulez. Et non ce que je suis ça entendu. On a posé la question à Jésus. Hein? Que faire pour hériter de la vie éternelle voilà, alors... hein? mm -hmm. Que faire, que, faire pour, mm -hmm. c c que faire pour hériter de la vie éternelle C'était ça la question. Que faire pour hériter de la vie éternelle Oui. Et j'étais t'ai répondu, j'étais t'ai répondu. Que... Non, non, non, non, non, non, non allez-y. Mon, mon frère, il faut, il faut me suivre très très bien, puisque si tu parles avec moi, tu vas quitter l'islam. Tu vas, tu vas quitter l'islam. Ah. Allez-y, allez-y, allez-y, c'est Okay. C'est Dieu qui dit, c'est Dieu qui égare. Quand Dieu dit, nous ne pouvons pas égarer, c'est Dieu qui nous gare, nous ne pouvons nous guider. Non, non, non. j'ai été donné l'écriture, hein. comme tu aimes, je te dis, disent les écritures. Allons dans Matthieu au chapitre 16, ah. Matthieu au chapitre 19, c'est là que se trouve même la question, que la question pareille à la question que tu as posée, ça se trouve dans Matthieu au chapitre mm -hmm. Matthieu au chapitre 19, nous allons partir dans Matthieu au chapitre 19 au verset 16. On dit ceci, voici mmh. un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, mmh. que dois-je faire, que, que, que dois faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et on lui mmh. répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon Un seul est bon. » Il dit, « Si tu veux entrer dans, mmh. la, vie, dans la vie, observe mmh. les commandements. Lesquels lui dit-il dit mm -hmm. et Jésus répondit tu ne tueras point, tu ne commettras mm -hmm. point d'adultère, tu ne dormiras point tu ne diras point de, de faux témoignages mm -hmm. oh un homme lui dit j'ai observé toutes ces choses que me manque-t-il encore mm -hmm. Jésus lui dit ceci, écoutez maintenant écoutez, c'est là la réponse mm -hmm. Jésus dit si mm -hmm. tu veux être parfait Alléluia Uh -huh. Pour entrer au ciel, il faut être il faut être parfait. Si tu veux être parfait, va, vends uh -huh. tout ce que tu possèdes, donne le aux pauvres, uh -huh. et tu auras un trésor uh -huh. dans le ciel. Puis viens et uh -huh. suis-moi. Viens et suis-moi. Suis-moi. Suivre Jésus. Uh -huh. Donc pour uh -huh. avoir uh -huh. la vie éternelle, il faut uh -huh. suivre Jésus. Okay. Suivre Jésus. Tu as une Bible? ok J'ai compris. Est-ce que tu as une Bible? N'importe quel élément que vous avez cité, il va poser une question dedans. Attends. Attends. Attends. Tu as tu as une Bible là Tu as une Bible? Moi, moi, j'ai pas une Bible. Ah ok. Moi, je te dis, Jésus a énuméré ce que cet homme là faisait. Cet homme-là dit à Jésus, j'ai fait toutes ces choses-là. Oui, compris, compris. Maintenant, Jésus, compris, Jésus, Jésus lui dit, si, si tu veux être parfait, va vendre tout ce que oui. tu, es là, tu as et puis viens et suis-moi. C'est là que ce truc... là-bas, voilà, moi je pensais que Jésus Christ allait dire la grâce. Quand il n'y a pas la grâce là-bas, mais revenons en haut, quand jésus le, le, le a dit « Bon Maître, Jésus-Christ, pourquoi ma tête hey, est-ce bon hey, ?» Attends, attends. « Un seul est bon. Maintenant, un Attends, attends. Mm. Tu dis que Jésus n'a pas parlé de la grâce. Non, non, non. Il n'a pas parlé de la grâce là-bas. Puisqu'il a dit <rire> d'aller vendre ces choses et partager aux pauvres Après, il me vend les choses partagées aux pauvres. Il n'a qu'à venir maintenant comme un disciple. Mais, mais, mais c'est ça, même la grâce non, non, non, c'est pas la grâce. Mais qu'est-ce que la grâce? Allez vendre tes choses, c'est la grâce. Allez vendre toutes tes choses, c'est la grâce. C'est ça la, la grâce. C'est ce qu'on appelle la grâce. Oui, oui, c'est ça. <rire> c'est ça la grâce. Mais, hein? mais, mais mon frère, si tu me poses oui, une, oui, une question. C'est selon toi, maintenant. J'ai compris. Attends, si tu me poses dans une, les, une question. Que je vais aux avis, si attends, oui. attends, attends, ah, si je vais attends, aux avis, attends. Attends. Si tu poses une question biblique. Je te réponds selon la Bible. Tu me poses une question et tu m'as dit, tu, tu croyais qu'on allait parler de la grâce. Mais la grâce est là. C'est la grâce de Dieu. Lorsqu'il dit, suis-moi, suis, suivre Jésus. Le suivre, c'est déjà la grâce. Je viens, dire, hein? je hein? ouais. Là, la... Jésus a parlé de la loi, le commandement, quoi, la loi, sur la loi de Dieu. Oui. Vous avez compris le problème. Et faire le monde, faire partie aussi de la loi de Dieu. Oui. Vous avez compris le problème. puisque c'est Dieu qui a ordonné de faire les humains aux pauvres. Maintenant, dans les, dans les éléments que vous avez cités, vous avez, le, le monsieur a dit, « Bon, mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle Oui. Et je vous ai répondu, « Pourquoi m'as-tu bon? » Dieu seul est bon, il compte dans, dans l'autre version il a dit un seul est bon, maintenant elle là c'est qui? Il a dit pourquoi ma tête est bon? Un seul est bon, un peu est bon là c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Ben, c'est un peu Jésus. C'est Jésus? Non, non, non, non, non, non, non, non. Parce que si Jésus dit qu'un seul est bon, pourquoi ma tête bon? Ben, ben, terre, terre, est bon? La personne la bon c'est lui dieu pourquoi il pourquoi ma bon un seul est bon oui mais il a posé la question c'est une question qu'il a posée il n'a pas réunié qui n'est pas bon mais il a dit pourquoi ma tête tu bon oui. est il que dit lui n'est pas bon c'est un seul qui est bon mais, est... mais elle, là, est qui? Tu a dit c'est dieu est ce que dieu est ce que jésus peut être dieu jésus est dieu et il pose la question là il pose la question la question. Dans quel la... passage de la Bible, je dis que Dieu, il ne faut pas aller dans l'Apocalypse 7 verset 22, il ne faut pas aller là-bas. Si tu vas là là-bas, tu es mort. Euh, mon, mon frère, je, je, je peux partir dans n'importe quelle version de la Bible, n'importe quel livre, même dans le Coran, je peux te prouver tous les livres. Bon, bon, bon, je fais bon, la question. Et tu me lire Jean 5 verset Oh, verset. attends, attends, attends. Tu parlais d'abord de d'une chose, tu sortes là, tu vas à l'autre chose, tu parlais je comme... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je suis toujours dans la même question où je viens de pourquoi ma tête tu oui je suis dedans là-bas, je t'amène là-bas pour te montrer maintenant des choses, tu... suis-moi, suis-moi, vous allez comprendre, parce que je vois que vous ne connaissez pas bien la gueule en réalité, si vous ah, connaissez bah, la gueule, et, vous et, allez et, même pas trembler dans les questions. Et, et, écoute. Tu, tu as posé combien de questions? Non. On termine d'abord un thème, on va, on va dans l'autre. Tu m'as posé la question Que devons-nous faire pour non, avoir la, la vie éternelle? C'est la même question que je veux que vous allez lire, puisque Jésus a dit elle seul est vrai. Et c'est oui. Dieu. Maintenant vous dites Jésus, qui est Dieu, qui dit c'est Jésus. Mais que je t'amène ce passage pour voir est-ce que Jésus a déclaré qu'il est Dieu ou qu'il est quoi. C'est ça, non? Bon, tu veux me dire. tu dis que nous, que... Jean 5, verset 30 mais y le problème. Tu veux me dire que. Tu as fait de lire verset. Jean verset 39. Attends, tu veux me dire que Dieu est bon, n'est-ce pas? Oui, Dieu est bon et c'est pas Jésus. Et... Est lui qui... donc, donc, donc, est -ce que attends, attends. Est-ce est qu est que, est-ce que, est-ce que, Moi, pas de la Bible, mais... je te pose la question. Est-ce que Jésus est bon? Est-ce que Jésus est bon? Jésus a dit. Un seul est bon? Non non. Est-ce est Est-ce bon, est est, est, que, est est que Jésus est bon? Dans dans dans Oh oh oh oh. Dans, oh, oh, oh. no, dans Luc 18. La version de Luc 18, Jésus a dit pourquoi ma tu bon? Dieu seul est bon. Si Dieu seul est bon, si là Dieu pourquoi dit Dieu seul est bon? Dieu là que tu si là Dieu pourquoi <rire> dit Dieu seul est bon? Pas de, pas de problème. Est-ce est que, que pourquoi je connais je dans Jean, de Jean 7 verset 30? Est-ce que nous ne pas allons pas questionner que tu sais? De vie, c'est tout, non? Non, mais je te pose la question. Est-ce que, est que Jésus est, est bon? c'est pas la Bible, c'est pas le Coran que je t'ai amené. Je dis de lire la Bible, mais tu as peur de lire la Bible. Et, et, et, je te, je te pose ça. la question. Est-ce est que Jésus est bon? Selon les versions de Jésus, Jésus est bon. Tout le monde n'est pas bon parce que celui qui vit sur la terre, il fait du bien, est pécheur aussi. Est-ce que Jésus est bon? Je dis selon la, version de, selon la parole de Christ Jésus lui-même n'est pas bon parce qu'il est un être humain Ah, ah, ah Ok, ok Est-ce que Jésus avait Mais dit là. Jésus avait dit je suis le bon berger Je dis Mis, verset 30, tu ta réponse, Je te vrai. pose la question Est-ce que Jésus a dit Je suis le bon berger Jésus a dit je suis le bon berger Ok sens? Oh. Le sens? Oh. Le sens? Écoutez le sens Écoutez Écoutez <rire> Donc Jésus est le bon berger. Tu as dit, Jésus, tu as confirmé ça. Tu confirmes ça? Tout, tout, donc, donc, tous les messagers de Dieu, tous les messagers sont des bons bergers. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset qui dit, tous les messagers, les disent, les messagers sont des bons bergers. Tous les messagers sont des bons bergers. Donne-moi le verset. Il n'y a aucun messager qui ne soit pas des bons donc, bergers. Donne-moi le verset qui tout... Donne, le don moi il les... le, le bon berger je n'est pas le bon berger parce que là quand dit les enfants disent sur la voie de Dieu il n'a bon berger don, Donne moi le Donne moi le verset qui dit tous les messagers sont de bons bergers. Tu fais déjà c'est que verset 3 là. Donne moi les... le Donne moi le verset, verset... Moi qui dit tous les messagers je sont Je sais que verset 3, Jean ça verset tête, euh, euh, tu vas euh, ouais. pas Mon frère, toute la Bible est dans mon sang. Je connais toute la Bible. Non, non, non, non, non, non, non. Tu ne connais même pas la Bible. Si tu connaissais la Bible, tu n'allais même pas trembler. Non seulement, non, seulement non seulement la Bible. Non seulement la Bible. Même le Coran est sous mes pieds. Je connais tout le Coran. Ah, ah, tu ne connais rien, absolument rien. Si non. tu connaissais le, le Coran, Dieu, Dieu a dit dans, dans, dans, dans le Coran, chapitre 4, verset 85. Qu'est-ce que, qu que Dieu a dit? Chapitre 4, Coran chapitre 4. Non, non je... ne hein? sais. Verset 85, qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Maintenant, si moi, ça je vais comprendre. Dieu a dit quoi? Non, non, mais j'ai le Coran pff... avec moi. Non. J'ai le Coran avec lui, moi. Il faut lire, il faut lire. Il faut lire le Coran chapitre 4 verset 85. il faut lire qu'est-ce que Dieu a dit là-bas? Ah, mais, mais écoute, Il ne même, comprendre. Même si je... Puisque tu ne me vois pas, moi, tu veux surat 4, verset 85, j'ai le Coran avec moi. Mm -hmm. Le, le Coran, c'était qui c'est le Coran. on va comprendre ce que Dieu a dit. Non, si tu connais la Bible, le Coran, il faut lire, on va comprendre. Le Coran dit quoi là-bas Il faut lire, on va comprendre. Quiconque. Un, 4, verset 85, lit. Oui. 85, oui. dit va oui. comprendre. On va comprendre. Qui, quiconque, euh, quiconque, quiconque, va comprendre. Mmh. quiconque intercède d'une mmh. bonne intercession en aura une part. Mmh. Et quiconque intercède d'une mauvaise intercession portera une mmh. Part, mmh. part de responsabilité. Non, non, non, c'est pas ça, c'est pas ce que Dieu a là tu même as dit là-bas. Tu as dit, même ne, ne, ne correspond pas. Mon frère, non. tu as dit sur 4. Ans, je comprends bien. Je comprends bien. Au maïa, vous taillez le goyre, l'islam, il dit, il a le la sur l'île. Ça veut dire quoi Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans le de la famille des perdants. Attends, tu as dit, tu as dit, Coran, quel, quelle quel, quel sourate je dis courant, chapitre 4, verset 85. 80, combien? Surat 4, sur... Sur... Sur... Après, tu as dit, attends, la... attends, après la prière, tu, as... Je... tu as dit sur. Après la prière, je vais vous eh, eh, attends, ce que nous faisons, ça dépasse ta prière là. Puisque je vais te prouver que tu crois dans une fausse religion. Ah, il est parti. <rire> Alléluia nous nous frappons très fort, très très fort Alors, on, on va attendre qu'il puisse revenir